Dans cette vidéo, je vais vous parler du paradoxe de Simpson. Alors, pour vous expliquer de manière concrète, euh, on va prendre un cas de figure qui a probablement existé euh, en 2020. Le grand-père est testé positif au Covid-19 et vous devez euh, l'amener dans un hôpital et sachant que vous avez des données sur la mortalité dans différents hôpitaux pas loin de chez vous. Ah, alors... Ces données, elles viennent en termes de semaines, euh, c'est-à-dire euh, première semaine depuis le début de l'épidémie, on voit euh, sur l'hôpital euh, A qu'il y a 60% de mortalité et sur l'hôpital B, 90%. On se dit, bon, a priori, euh, euh, c'est des faux chiffres, hein, évidemment, c'est beaucoup plus faible, mais c'est juste pour l'exemple. Donc on se dit 90%, euh, c'est quand même un sacré problème, euh, je vais éviter l'hôpital B. On, regarde les, on se dit, bon, par acquis de conscience, voyons ce qui s'est passé euh, sur la deuxième semaine de l'épidémie. Là, on voit 10% pour l'hôpital A, 30% pour l'hôpital B. Ça a quand même chuté d'une semaine sur l'autre. Mais on voit que là encore, l'hôpital B est celui où il y a le plus de mortalité sur la deuxième semaine. On se dit, ok, bon, bah, a priori, l'affaire est réglée. J'amène mon grand-père euh, dans l'hôpital A. Par acquis de conscience, on, quand même, euh, là, vous, vous additionnez les chiffres des deux semaines. Et, euh, surprise, là, les chiffres s'inversent. Au lieu d'avoir l'hôpital A qui a le plus haut, euh, le plus bas, je veux dire, taux de mortalité, c'est bien celui où il y a le plus haut. Là, on passe à 55 contre 35 pour l'hôpital B. Et ça, c'est un paradoxe. Ça s'appelle le paradoxe de Simpson. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça Parce que, euh, en fait, on ne peut pas raisonner uniquement en termes de pourcentage. On n'additionne pas des pourcentages comme ça. Euh, aussi simplement, il faut savoir quels sont les chiffres absolus qu'il y a derrière. Pour l'hôpital A, par exemple, euh, on, on part du principe que sur les deux hôpitaux, il y a eu euh, 1100 patients, sauf qu'il n'y a pas eu le même nombre de patients d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire que l'hôpital A, au début, ils ont eu 1000 personnes et la deuxième semaine, euh, ils n'ont eu que 100 personnes. Et sur ces 1000, 600 sont morts et sur les 100, seulement 10 sont morts. Et pour l'hôpital B, bah, c'est l'inverse. Sur la première semaine, ils ont eu 100 patients, 90 sont morts. Et euh, sur la deuxième semaine, ils ont eu 1000 patients et 300 sont morts. Et en fait, bah, quand on additionne les chiffres, ça arrive à, à une conclusion que finalement, euh, les pourcentages s'inversent quand on, on additionne les deux semaines. Et euh, ça, ça peut être lié à beaucoup d'autres raisons, beaucoup de raisons différentes. Il peut y avoir ce qu'on appelle des variables cachées. Par exemple, les gens qui arrivent en, en première semaine ou en deux, euh, dans l'hôpital A n'ont pas le même âge moyen que les, les gens qui, qui arrivent dans l'hôpital B. Et ça, ce sont des choses qui échappent euh, au regard simplement en regardant les pourcentages. Donc, quand vous voyez des pourcentages, euh, et avant de décider euh, quel hôpital ou quel traitement, euh, quel médicament peut apporter le plus efficace, raisonnez et allez voir les chiffres absolus. Alors, en termes de visualisation de données, euh, je ne vais pas m'attarder, mais si jamais ça vous intéresse, quand vous voyez des graphiques qui ont ces formes-là, en général, avec des sortes de de, de, de, de, de, de nuages euh, allongés qui, qui sont distincts les uns des autres, en général, c'est une marque de fabrique en visualisation de données de, du paradoxe de Simpson. Alors, pourquoi c'est le cas Ça, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait passer euh, une bonne dizaine de minutes euh, à entrer dans le, pour entrer dans les détails. Et je vous laisse aller explorer tout seul sur le web pourquoi ça fonctionne comme ça.